Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour notre webinaire. Nous utilisons Livestorm et nous vous proposons de poser vos questions pendant le déroulé de la présentation dans l'onglet prévu à cet effet et nous répondrons à la fin. Nous accueillons aujourd'hui Loïc Lionet, responsable du Centre de compétences et applications partagées des ateliers culinaires du groupe Euralis. Louis mont laurence Sales Manager Secteur Agroalimentaire et Distribution chez UiPass, e Et moi-même, Charles Maillère, responsable de l'offre agro chez Talent. Pour ce webinaire, nous allons illustrer comment automatiser ces processus métiers avec la RPA pour libérer ces équipes des tâches répétitives et gagner en maîtrise, réactivité et fiabilité. L'agenda proposait d'abord une présentation de talents et pass de partenaires de confiance, ensuite on vous indiquera ce qu'est la RPA et en quoi c'est une réponse aux nouveaux enjeux du secteur agricole. Loïc, le Lyonnais présentera le retour d'expérience chez Euralis et, à l'issue, on vous présentera une démo des outils qui ont été mobilisés. Nos experts prendront la parole pour vous exposer quelques autres cas d'usage appliqués au secteur de l'agroalimentaire. Et enfin, nous répondrons aux questions que vous nous avez posées pendant, votre, pendant notre exposé. Talent est un acteur français multispécialiste du conseil et des services. Depuis 15 ans, notre mission est d'accompagner nos clients dans leur transformation agile, digitale et opérationnelle. Talent aujourd'hui, c'est 3500 consultants et consultantes et 18 implantations en France et à l'international. Talent, ce sont des expertises techniques et métiers très forts qui nous permettent d'adresser des spécificités sectorielles et nous nous appuyons sur des partenaires éditeurs de solutions fortes et innovantes. Ainsi, pour la robotique Process Automation, la RPA, notre partenaire est UiPath, avec qui nous partageons le webinaire d'aujourd'hui. Je passe la main à Louis qui va vous présenter UiPath et les fondamentaux de la RPA. Bonjour à tous, Charles, merci pour cette introduction. Donc effectivement, Louis et mon, je représente UiPath, éditeur de logiciels spécialisés dans le domaine de l'hyperautomatisation. UiPass a été créé en, en Roumanie en 2005 et euh, connaît depuis, euh, depuis 3-4 ans une croissance assez inédite euh, sur le marché des logiciels, euh, portée par, euh, par plusieurs levées de fonds pour un total d'un milliard d'euros de, de, de levées de fonds. Euh, Aujourd'hui, UiPass se positionne en tant que leader mondial sur le marché de l'hyperautomatisation, avec euh, la RPA comme euh, outil central de, de, de cette auto hyperautomatisation. Donc, effectivement, positionné comme un leader par les différents acteurs d'études du marché comme Everest, Forester ou Gartner. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents dans une vingtaine de pays dans le monde avec près de 3000 collaborateurs et accompagnons plus de 5000 clients dans leur parcours d'automatisation. Donc, nous sommes bien évidemment présents en France depuis. 2017 avec une, une, presque une centaine de collaborateurs présents en Ile-de-France et en région. Un petit mot sur le, le, le partenariat UiPass Talent qui, euh, qui est officiel depuis euh, mai 2019 mais qui euh, a commencé avec des, des premiers projets euh, en, en 2018. Euh, Aujourd'hui, euh, 127 consultants talent ont acquis une certification UiPass sur les différents métiers de l'automatisation. Donc, on peut effectivement euh, vous partager que qu'on a, on a un, un partenariat de confiance et talent et gold de partenaires chez, chez UiPath. Et nous avons déjà réalisé plusieurs dizaines de projets RPA dans différents secteurs d'activité, euh, que ce soit dans, dans le secteur bancaire, euh, dans le luxe, dans le, le retail, la grande distribution et bien entendu euh, euh, l'agroalimentaire euh, avec Euralis avec euh, et, et les use cases qu'on va découvrir par la suite. Pour repositionner le sujet rapidement et représenter en quelques mots la RPA, donc on parle d'automatisation de, de, des processus via la robotique. Donc concrètement, nous pouvons parler de robots logiciels, d'assistants digitaux qui vont être un, un vecteur d'accélération de votre transformation digitale. Ces robots, finalement, vont être capables de mimer, de réaliser tout ce que fait un utilisateur sur son PC. Euh, donc, euh, Ces robots sont vraiment là pour décharger vos collaborateurs, des processus manuels et répétitifs qui n'ont pas de valeur pour vous permettre de vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. L'automatisation euh, se fait principalement via, la, via les interfaces, ce qui offre un potentiel d'automatisation sans limite. Euh, avec de nombreux bénéfices comme euh, l'amélioration de la productivité des collaborateurs, une capacité d'adresser des pics de charge, euh, une, la possibilité de permettre à vos collaborateurs de se concentrer sur sur ce qui a de la valeur, euh, une amélioration de la relation client et on va découvrir par la suite avec nos use cases spécifiques au secteur de l'agroalimentaire comment euh, nos clients bénéficient du RPA dans, dans ce secteur. Pour conclure, effectivement, tout n'est pas automatisable, mais l'idée effectivement est de se concentrer sur les processus manuels, répétitifs, souvent multi-applicatifs, qui vont solliciter des sources de données multiples et qui vont nécessiter d'interagir avec des outils bureautiques. Donc les processus doivent être effectivement éligibles à l'automatisation et répondre à quelques critères comme des critères de, euh, de, de structure avec euh, ces processus doivent contenir des règles et être logiques et, et, et avoir une certaine logique décisionnelle prévisible pour être automatisable. On va également avoir des notions de volume qui vont être importantes pour être capable de prendre une décision sur euh, la validation d'un process à automatiser ou non. Pour conclure la petite introduction sur, sur le RPA, on est vraiment sur une, sur une technologie d'entreprise qui euh, euh, finalement adresse tous les services d'une entreprise. Parce que vous l'avez compris, on est capable d'automatiser les processus manuels et répétitifs, multi-applicatifs, donc il y en a partout. En finance, on travaille très régulièrement sur tous les processus transactionnels liés à l'achat et la vente. Euh, en supply chain, par exemple, on voit beaucoup de choses autour euh, de tout le processus, de, de la commande jusqu'à la livraison du produit. Euh, et, euh, et également effectivement dans, dans les services informatiques, aux ressources humaines, aux services clients, le potentiel est vraiment important de d'optimisation euh, dans, dans ces différents services. Et donc l'idée effectivement de ce webinar est de vous donner des pistes euh, dans vos environnements, dans vos contextes pour, pour, pour comprendre comment est-ce que euh, vous pourriez l'appliquer. Voilà. Je vais désormais repasser la main à Charles pour euh, introduire le sujet en rapport avec l'agro. Merci, Louis. Euh, les sociétés dans l'agroalimentaire se sont transformées, ont grandi par une succession d'acquisitions avec des organisations, des systèmes d'information et des processus hétérogènes, voire très hétérogènes. Les contraintes réglementaires, environnementales, le marché font l'objet de grandes mutations avec leurs objectifs et leurs enjeux qui restent les mêmes en termes de croissance de par marché et de rentabilité ou d'anticipation de la commande et le Covid-19 est passé par là. Donc, euh, sur la alimentaire, la RPA permet d'automatiser vraiment plein d'opérations. La RPA permet de libérer ses collaborateurs pour réaliser des tâches à plus forte valeur ajoutée. La RPA permet d'être agile face aux évolutions réglementaires et la RPA est un lien intelligent entre les applications du système d'information de votre entreprise tel le l'ERP vif, euh, comme Loïc va vous en parler maintenant. Merci Charles et bonjour à tous. Euh, avant de vous présenter le projet RPA, euh, une présentation rapide du groupe Euralis. Donc, Euralis est une coopérative agricole et agroalimentaire créée en 1936, dans le sud-ouest de la France, à l'Escar, près de Pau. Quelques chiffres, donc 12 000 agriculteurs, 5 000 salariés, la plupart situés en France, un tiers à l'international. Euralis est présent dans 120 pays sur les cinq continents et réalise un chiffre d'affaires à peu près 1,4 milliard d'euros. Deux secteurs d'activité complémentaires, l'agriculture et l'agroalimentaire, donc divisés en quatre pôles d'activité. Le pôle agricole qui accompagne les adhérents en vue de renforcer et développer les exploitations des agriculteurs. Le pôle semences qui rassemble tous les métiers de la filière semences, donc recherche, production, commercialisation, en France et à l'international un pôle participation et développement qui gère les différents partenariats de RALIS pour aider les adhérents à développer leur exploitation, et les ateliers culinaires, anciennement pôle alimentaire, qui regroupe les activités foie gras, salaison et traiteur, en 4 BU, euh, enfin Business Unit Autonome, Rougier-Montfort pour le foie gras, et Stalaven et atelier traiteur pour salaison et traiteur. Donc, le projet RPA chez Euralis, euh, en 2018, euh, une nouvelle organisation des ateliers culinaires rend autonome les business units. Sur la partie traiteur, la BU Stalaven a souhaité fusionner les deux serveurs vifs pour regrouper l'ensemble des établissements de production, expédition et gestion commerciale dans une même instance vif. Cette fusion implique une reprise de données considérable, sans outils standard d'export-import dans le RP VIF. Ces données liées aux actions tarifaires sont essentiellement pour l'administration des ventes puisqu'elles incluent les paramétrages de la dégradation tarifaire client. Alors, on a estimé le, le temps de reprise manuel pour les, les, les actions tarifaires et on était à 80 jours hommes de reprise sur une durée de six mois. Nous nous sommes rapprochés de notre business partner Talent pour savoir quelles solutions innovantes existaient sur le marché, pour simplifier et automatiser cette reprise de données dans un délai très court et à moindre coût. Donc La solution RPA de 8 passes nous a été proposée par Talent comme levier technologique intégrant l'automatisation des fonctions export-import et libérer les utilisateurs des tâches chronophages de saisie. La RPA permet également un contrôle et une mise en conformité des données. Donc pour gérer le projet, donc quatre étapes clés ont été menées. Identification du besoin, un POC avec les équipes talents pour valider que la RPA répondait aux besoins. Une étape de cadrage projet avec Talent et Uitas et la mise en place de la solution et tout ça dans la période de confinement COVID-19. Donc, nous avons atteint les objectifs en termes de délai de déploiement de la solution et en temps de traitement. Donc, dix jours aujourd'hui de traitement de reprise de données au lieu des 80 là, que je vous ai mentionné tout à l'heure, avec un process sécurisé et automatisé. Nous sommes très satisfaits de la solution et de l'accompagnement talent au niveau expertise et déploiement. Devant le succès de cette étape, nous avons, procédé, euh, nous avons prévu pardon, de déployer la RPA sur d'autres sujets de reprise de données, et s'approprier la solution en interne avec un cycle de formation UiPASS et un accompagnement par les experts Talents. Nous sommes persuadés que UiPASS répondra à d'autres besoins au niveau groupe Euralis et permettra d'optimiser et d'automatiser certains process. Je vous propose de passer maintenant à la démonstration de l'outil. Merci Loïc. Pour illustrer ton propos, donc, Rachid va nous présenter ici concrètement les outils qui ont été mis en œuvre pour le projet de reprise des actions tarifaires chez Euralis, c'est-à-dire le robot UiPASS utilisé et sa cinématique, ainsi que l'export des données depuis la source vif vers l'import, vers l'instance cible vif également. Pour la réalisation, pour la réalisation de, notre de, notre projet, de notre projet, nous sommes basés sur le framework qu'il passe. Celui-ci est composé de quatre éléments. Le premier s'appelle Initialisation, dans lequel nous allons retrouver eh bien, la préparation de l'environnement technique pour le robot. La deuxième, Transaction Data, qui va récupérer les actions tarifaires que nous devons exporter. Nous avons ensuite la partie Process, qui va naviguer dans les différents écrans de VIF et exporter toutes les données qui sont manquantes. Et pour finir, nous avons le end process, cette partie va clôturer les applications à la fin du traitement. Ce qui est intéressant avec ce framework, c'est qu'il apporte une partie de robustesse, puisqu'en fonction des résultats obtenus, nous pourrons soit passer à la ligne suivante, soit remonter des problèmes de données, ou tout simplement relancer l'application en cas de problème applicatif. Pour cette démonstration sur l'export, nous avons lancé le robot en mode debug, en mode ralenti, pour pouvoir suivre l'évolution du robot à travers les différents écrans. Nous commençons par la phase d'initialisation, dans laquelle le robot va lancer vif, se connecter et naviguer dans le menu pour ouvrir la fenêtre des actions tarifaires. Une fois la fenêtre ouverte, le robot va passer à la phase de transaction data pour récupérer l'action tarifaire qu'il doit exporter. Et ensuite, aller dans la partie process pour rechercher l'action tarifaire et extraire toutes les données qui sont manquantes. Nous avons là par exemple les lignes d'action tarifaire que nous n'avions pas. Celles-ci sont exportées dans un fichier temporaire qui sera supprimé à la fin du traitement. Il va ensuite récupérer les attributs clients. Donc de la même façon, avec ici la récupération du type d'union, le type d'exclusion, le niveau de regroupement et aussi les clients qui sont associés à cette action tarifaire. Toujours de la même façon, dans un fichier temporaire qui sera supprimé à la fin. Un dernier contrôle va être réalisé au niveau des actions euh, articles pour pouvoir récupérer les attributs articles qui sont associés. La démonstration sur la partie import se fait à vitesse réelle. Comme vous pouvez le constater, le robot est en train de créer une action tarifaire. Il va ensuite créer les lignes de lattes avec une saisie parallèle sur différents champs et une gestion intelligente des différentes pop up Suite à cela, il va créer les attributs articles et les attributs clients. Comme vous pouvez le constater, le robot eh bien, navigue assez rapidement et facilement d'un écran à un autre. Cela s'est fait avec une optimisation au niveau du code pour réduire les temps de traitement. Mais nous pouvons aller encore plus loin dans l'automatisation en ajoutant tout simplement des robots qui vont traiter en parallèle le même process. Merci Rachid pour cette présentation très concrète qui donnera certainement des idées à d'autres. Pour vous convaincre un peu plus, nous allons compléter ce travail par trois cas d'usage dans l'agro, une réalisation avec louis et deux réflexions reposant sur notre expertise métier et sur nos échanges avec des acteurs de l'agro présentés par Julien et par Maëlla. Tout à fait, merci Charles. L'idée est de présenter quelques use cases qu'on a identifiés et qui revenaient chez nos clients ou partenaires dans le secteur de l'agroalimentaire. Et donc on va commencer par effectivement un sujet qui est apparu régulièrement chez des céréaliers concernant la demande de... Euh, collecte agricole donc le, le contexte est le, et le suivant hein, euh, des céréaliers disposant de plusieurs silos en France et qui devaient en amont de l'extraction et de la collecte des produits par, de la matière première par euh, les clients euh, devait euh, réaliser une demande de collecte auprès euh, auprès du, du siège afin de, de valider la possibilité d'aller d'aller chercher la matière première. Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce ce use case qu'on présente aujourd'hui dans un, qui a été identifié dans l'industrie céréalière, euh, l'est également dans dans l'industrie laitière ou dans d'autres industries agroalimentaires. Euh, finalement, la, la demande de collecte euh, était euh, sont, sont réalisées par par email sous différents formats Excel, PDF ou, ou directement euh, directement par email et euh, les collaborateurs devaient effectivement récupérer ces informations pour euh, pour créer une demande donc saisir manuellement, ressaisir manuellement euh, un certain nombre d'informations pour euh, pour réaliser cette demande donc avec euh, des numéros de transaction, des quantités, des montants, des des, des, des, des, des bons de commande, euh, des volumes pour pour lancer la, la, la demande de collecte et générer euh, générer ce, ce document qui est téléchargé et enregistré dans un répertoire pour pouvoir ensuite euh, effectivement être envoyé euh, aux clients et au, au, au lieu de stockage pour pour valider la demande de collecte et, et s'assurer que, que, que tout se passe bien. Donc c'est ce, ce genre de, de use case est assez intéressant sur la supply chain, on les a identifiés de, à, à nombreuses reprises et on, et, et on a euh, effectivement réalisé ce, ce sujet euh, avec un, un partenaire et on a pu observer... Euh, de nombreux bénéfices à cette automatisation, parce que tout d'abord on peut effectivement réduire les erreurs de contrôle et de saisie qui sont très régulières quand on euh, duplique euh, de l'information euh, d'un système à un autre, ça permet aussi d'accélérer euh, le traitement de, des demandes, euh, c'est un sujet qu'on peut voir aussi dans le cas de commandes finalement, quand on a un un délai de traitement qui est assez restreint entre la demande du client et la demande et l'exécution. Donc le RPA permet d'accélérer le traitement et le flux, euh, et bien évidemment de dégager du temps aux collaborateurs pour leur permettre de se concentrer sur les euh, sujets qui euh, représentent des exceptions et qui euh, potentiellement sont problématiques et nécessitent plus de temps pour dégager du temps pour la, la relation. Euh, gérer la relation avec le client et l'améliorer et donc avec ce client on a observé un, un, un ROI atteint en dix mois euh, avec une euh, on a réussi à libérer effectivement euh, 75% de la charge et de, de dégager 2500 heures euh, de travail en, en une année pour euh, pour une équipe de, de qui était un processus qui était euh, réparti sur une équipe de, de 8 personnes je conclue pour ce premier processus et passe la main. Très bien, merci Louis. Donc moi, je vais donner la main à Maïla pour parler donc d'un cas d'usage sur le rapprochement -moi, des bulletins d'analyse des lots de production à des fins libératoires. Merci Charles. Donc effectivement, un cas d'usage envisagé qui peut être appliqué aux industries de la transformation alimentaire donc, en fait, il s'agit d'un cas où les données reçues sont multicanales et sont l'intrant d'un processus métier qui est celui de la libération des produits. Alors, en effet, les entreprises ne disposent pas toujours de laboratoires intégrés et ou en capacité de réaliser l'ensemble des analyses sur leur de production. Donc, en fait, les entreprises font souvent appel à la sous-traitance à plusieurs laboratoires externes qui sont à même de leur transmettre les résultats, souvent sous divers formats. Par mail avec une pièce jointe de type PDF, directement de l'information dans le corps du mail, ou alors par consultation sur une plateforme web. Donc, à réception, bien souvent les bulletins sont analysés par le service qualité qui va en fait statuer sur la conformité du produit au regard de normes d'acceptation. L'intérêt du processus aussi, c'est de rapprocher les bulletins des lots de production qui, eux, sont bien souvent déclarés dans l'outil gestion, donc VIF par exemple. Et actuellement, ce rapprochement se fait soit via une saisie manuelle ou une importation des résultats dans l'outil, mais qui doit être mis en forme avant cet import. Ensuite, le service va procéder au processus de libération, blocage, par exemple, en mettant à jour le statut du lot de en attente d'analyse à conforme. Aussi, dans le cas d'analyse libératoire, c'est-à-dire un produit expédié, potentiellement stocké sur une plateforme, mais en attente de résultats final, eh bien le service qualité, dans son processus, dans la suite du processus, doit en informer le client, si le produit est conforme, qu'il peut continuer l'expédition à la livraison. Et cette étape se fait souvent par mail ou téléphone, on va dire 7 jours sur 7, H24, en tout cas au plus proche de la réception des résultats du laboratoire. Finalement, ces bulletins sont archivés dans le cadre de l'obligation réglementaire de conservation des pièces en vue d'audit de qualité ou de contrôle de la DDCSPP. Donc le service qualité a de plus dans le processus une étape d'archivage. Sur cet exemple, en fait, la RPA peut remplacer dans plusieurs actions manuelles à différents points du processus, c'est-à-dire la partie vérification par rapport aux normes, avec une petite couche d'intelligence artificielle les parties saisies importent dans l'outil de gestion, mais aussi d'édition et d'envoi des documents à des tiers, ainsi que l'archivage. Sur ce cas, effectivement, les bénéfices eh bien, envisagés en informatisant ce type de processus sont tout d'abord l'absence de contraintes horaires. On est sur une disponibilité de service H24, c'est-à-dire au plus près de la réception des résultats. Également, une fiabilité de saisie avec la possibilité de saisir l'ensemble des résultats unitaires. Souvent, les industriels en fait ne saisissent que le résultat conforme ou non conforme dans l'outil de gestion. Euh, également, un gain de temps sur le rapprochement et le déblocage. C'est un processus effectivement qui peut être assez lourd administrativement parlant. L'intérêt de la RPA est aussi sa simplicité. Pas de nécessité de connecteur et une adaptabilité aux divers formats de réception des bulletins. Un gain en réactivité, bien sûr, puisque la RPA peut prendre en compte l'ensemble du processus, donc les quatre tâches précitées. Et puis, bien, pour aller plus loin, mettre en place un système de type RPA sur un processus qualité, bien, permet en fait de libérer vos équipes et de les orienter sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme l'analyse statistique des résultats ou la mise en place de plans d'amélioration. Merci Maëla. Je vous propose maintenant de parler du dernier euh, retour euh, cas d'usage, les de, oui, retours d'expérience cas d'usage, celui de mise à jour des prix d'achat indexés sur les cours des places de marché que va vous présenter Julien, Julien Lemoyle. Merci Charles. Nous venons donc de voir qu'avec la technologie RPA, il est possible d'automatiser un processus de traitement des demandes. Pour ce troisième et dernier cas d'usage, nous avons réfléchi... À l'inverse, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, lorsque le processus métier nécessite d'aller chercher soi-même l'information, et cela sur plusieurs canaux de diffusion. Vous êtes pas sans savoir que dans le secteur agroalimentaire, et notamment à la filière production animale, les prix de vente entre les fournisseurs, ici les éleveurs, groupements d'éleveurs, et leurs clients, les abatteurs, consommateurs, se déterminent sur les places de marché. Nous sommes donc dans ce contexte, pour ce cas d'usage, où... Une ou plusieurs personnes d'un service achat d'une société d'abattage doivent à la fréquence très régulière, consulter les cours de matières premières sur les places de marché via des plateformes et des portails libres. Une fois l'information collectée et comparée par l'acheteur, les prix sont saisis dans l'outil de gestion, ici un ERP, afin de mettre à jour les offres et contrats d'achat. Dans notre exemple, cette opération est soit manuelle, soit semi-automatique via des fonctions d'importation fichiers plat disponibles dans l'outil. Dans ce cas, l'acheteur doit quand même préparer manuellement ce fichier d'import. Au moment où les animaux sont chargés chez l'éleveur pour être envoyés chez l'abatteur-transformateur, le prix n'est pas complètement déterminé. En effet, c'est seulement à réception, après un contrôle et une qualification des animaux, que le prix à minimiser est fixé. Un bon de réception valorisé est alors généré selon le dernier tarif en vigueur, en tenant compte en plus des plus ou moins values, qualité constatées à réception. Ce bon est ensuite édité et transmis par mail à l'éleveur. L'éleveur, ou plus souvent d'ailleurs les services administratifs et commerciaux des groupements d'éleveurs, sur la base des bons reçus, émettent alors leur facturation à l'abatteur transformateur. En fin de processus, le service comptabilité rapproche et contrôle la facture du fournisseur avec le ou les bons de réception correspondants dans leur pay. Une fois les factures équilibrées et envoyées en règlement, les pièces comptables sont alors archivées. Ce qui est intéressant ici, dans ce cas d'usage, qui représente finalement un processus d'achat-facturation bout en bout, c'est que les pistes d'automatisation sont multiples et peuvent totalement cohabiter. On peut imaginer par exemple en amont du processus d'automatiser la recherche d'informations et la saisie de cette même information dans le SI. Ensuite, un ou plusieurs robots peuvent prendre en charge des opérations répétitives comme l'édition et l'envoi par mail des bons de réception fournisseurs. Enfin, on peut aussi imaginer d'intégrer la RPA pour la dématérialisation et le des factures dans l'ERP. Donc au niveau des bénéfices attendus, si on se limite à l'automatisation de la consultation des cours pour mettre à jour les offres de prix, les bénéfices possibles sont, tout d'abord, et c'est logique, hein, on attend que l'opération soit maintenant automatique, en temps réel et sans contrainte horaire. Donc, On peut d'ailleurs mettre en place ce processus RPA sur une plage d'ouverture plus grande, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, si c'est nécessaire. Ensuite, et c'est le but de toute robotisation, cela élimine bien sûr les actions répétitives et manuelles, car elles sont prises en charge par les robots. Donc, Ce qui redonne de la disponibilité aux équipes métiers pour se concentrer sur leurs tâches à plus forte valeur, valeur ajoutée. Pardon. De plus, cela garantit une meilleure fiabilité des données saisies dans le RP, ce qui limite fortement le risque de contentieux avec les fournisseurs. Enfin, et c'est plutôt au niveau technique, cette fois-ci, on l'a déjà souligné, il n'est pas nécessaire de mettre en place des connecteurs entre les outils, ce qui donne à l'RPA finalement une certaine agilité par rapport à d'autres solutions d'interfaçage. Voilà pour ce dernier cas d'usage. Dans le secteur agroalimentaire, je redonne la parole à Charles pour les questions que vous avez posées. Merci Julien. Euh, alors Ce que je vous propose maintenant, c'est de balayer les questions qui ont pu être posées pendant le déroulé de cette présentation. Euh, je vais interpeller dans ce cas-là ben, les différents intervenants. Euh, à commencer peut-être par Louis, euh, j'ai euh, une question qui a été posée qui concerne... Euh, l'utilisation du robot euh, UiPath, est-ce que cela monopolise un PC pendant euh, les dix jours du projet Euralis par exemple, qu'il faut laisser euh, allumer pour que le robot ouvre les fenêtres tout seul euh, et euh, navigue seul. Ok, mais merci Charles pour la, la, le partage de la question. Donc, euh, euh, il est important de comprendre qu'effectivement il existe plusieurs typologies de robots. Donc ces robots, ces robots logiciels, on va en distinguer deux, on va les distinguer principalement par leur usage. On va avoir dans un premier temps un robot qu'on appelle un robot euh, back-office ou un robot euh, non-assisté qui va être installé euh, sur un serveur, euh, qui ne va pas être installé sur le poste de l'utilisateur, qui va être installé sur un serveur sur une VM euh, et qui va être euh, déclenché automatiquement par un outil tiers qu'on appelle l'orchestrator. Donc dans ce cas, et dans le cadre du projet réalisé avec Euralis, euh, un robot a été installé sur un serveur et est déclenché automatiquement par notre outil de planification de l'automatisation pour euh, justement euh, permettre d'éviter euh, la contrainte entre guillemets d'avoir à bloquer un, un, un, une machine pour laisser le robot tourner. Donc non, ça ne mobilise pas forcément et monopolise pas forcément un PC pendant toute la durée du traitement. Donc premier sujet. À côté de ça, effectivement, nous avons également des robots. On appelle des robots assistés. Et donc ces robots, cette deuxième typologie de robots, sont eux installés sur euh, la machine de l'utilisateur, donc c'est un applicatif que vous pouvez lancer en allant euh, dans votre moteur de recherche Windows. Euh, vous allez pouvoir le lancer, vous allez avoir en fonction de vos droits un nombre de processus que vous allez avoir le droit de jouer et de lancer. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez manuellement vous-même lancer l'automatisation. L'intérêt généralement de ce, cette typologie de robots est de pouvoir faire collaborer. Le robot avec l'utilisateur. Donc, nous sommes vraiment ici dans une logique d'assistants, de, euh, des, des assistants digitaux, pour faire échanger le robot avec le collaborateur. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à rebondir si, si vous avez d'autres remarques. Oui. Alors, merci Louis. Euh, Loïc, j'ai une, une question pour toi. Euh, combien de temps a pris le projet pour déployer ce, ce projet précis de reprise de données alors, sur la partie euh, la plus complexe, hein, sur les actions tarifaires, euh, en fait, on a eu un, un projet qui a duré six semaines avec des sprints de 15 jours et les premiers livrables ont bien été livrés au bout, euh, au bout de 15 jours. Voilà, donc la durée hein, sur ce projet-là, c'est euh, six semaines. Et après, sur les, euh, les, autres, euh, les autres prises de données qu'on est en train de mettre en place, on est sur des délais euh, plus courts. Euh, puisqu'en fait on est euh, maintenant en mode euh, expert en fait, hein, sur l'outil. D'accord, donc sur, sur l'expertise. Euh, et en termes de, terme de coûts, euh, est-ce que tu sais donner un exemple sur, sur euh, donc les, les 10 jours passés, plus peut-être les, peut les coûts indirects alors, sur un projet, sur un projet euh, hors licence UiPASS, euh, on parle de, euh, de, de 20-25 000 euros à, pour gérer en fait, euh, le premier processus. D'accord. Une question pour, euh, pour Louis peut-être. Euh, quel est le mode de licensing de la solution UiPASS Oui, alors nous sommes sur un mode de licensing avec de la souscription annuelle, euh, donc par, par typologie de produit. Euh, donc le coût va dépendre effectivement du, du nombre de robots qui vont être, euh, donc vous allez avoir besoin pour, pour exécuter le processus. Ce qui est important de comprendre ici en termes de licensing, c'est que euh, le robot n'est pas associé à un process. C'est-à-dire que le robot va être capable de traiter. Euh, un certain nombre de tâches euh, en séquentiel dans une journée euh, et il va pouvoir enchaîner les processus les uns après les autres. Euh, comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure en direct, le robot travaille beaucoup plus, entre guillemets, à travailler assez vite. Donc euh, le potentiel d'utilisation d'un robot euh, euh, sur 24 heures est, est très important. D'accord. Euh, en, en complément, euh, une question sur. Euh, sur une partie peut-être plus infra de projet, est-ce qu'on a déjà utilisé chez UiPath le robot pour faire des tests de charge lors du déploiement de projets informatiques, par exemple alors, bah, je suis ravi que cette question arrive, car effectivement, chez UiPath, on a, on, finalement, le, le, le RPA vient du monde du testing informatique, hein, parce que dans, dans, dans le cadre de, de tests de régression, bah, il est important, effectivement, d'être capable de valider tout un workflow multi-applicatif. Donc, euh, oui, le RPA est très clairement un sujet qui, dans les services informatiques, va euh, adresser des problématiques de tests. Et j'en profite pour vous partager que euh, nous avons... Euh, euh, lancer une, une solution qui s'appelle UiPath Test test Platform, qui est finalement spécifique pour adresser les sujets euh, testing avec, euh, avec notre technologie. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut euh, euh, paralléliser en fait, euh, les tests avec euh, l'automatisation de processus euh, en production, finalement. J'ai une autre question sur... Euh le ticket d'entrée en hein, quelque sorte euh, donc à minima le, le nombre de robots et euh, le, ce qu'il faut pour, pour traiter d'un premier flux dans le cadre d'un projet Alors ce qu'il faut c'est effectivement euh, mettre en place trois euh, produits de, de la solution UiPath donc constitué d'un studio pour créer le process pour modéliser l'automatisation dans un premier temps ensuite de, de, de, de ce qu'on appelle le robot pour pouvoir le jouer et en, pour terminer d'un orchestrator qui va être capable de planifier euh, l'automatisation donc le coût va être variable effectivement en fonction de la solution envisagée en termes de déploiement si on est sur du, du on-premise ou euh, du, du cloud Ok j'ai une autre question euh, sur euh... On va dire sur la partie sécurité, c'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, euh, enfin, si on n'est pas dans un projet de reprise de données internes, mais, mais qu'on joue sur des données euh, de l'entreprise étendue, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'externaliser au niveau sécurité les processus métiers en dehors des applications ERP alors d'un point de vue sécurité, non. On répond à, toutes, à de nombreuses contraintes et à de nombreuses règles de, de, de, sur la partie sécuritaire. On, a effectivement, on travaille avec de nouveaux, nombreux gouvernements, avec des sociétés dans l'industrie qui ont des, des, des fortes contraintes réglementaires. Donc on pourra vous partager les différents éléments pour, pour répondre sur le, le sujet. D'accord. Euh, sur un sujet un petit peu technique, peut-être, euh, quel est le, le langage utilisé pour développer un, un scénario, un processus sur, sur UiPass Alors, ce qui est, ce qui est intéressant et, et, et ce qui fait la force de l'outil UiPass, c'est que effectivement, vous allez dans notre studio, dans notre outil de, de, de développement, vous allez utiliser des activités qui sont préconfigurés et qui vont vous permettre, via un système de glisser-déposer, de modéliser votre processus. Donc, on n'est pas dans du développement pur, on est vraiment dans du paramétrage et dans l'utilisation d'activités préconfigurées par UiPath. Donc, on a plus de 500 activités qui sont disponibles. Nos partenaires technologiques poussent également leurs activités pour s'intégrer avec leurs outils afin d'accélérer la vitesse de, de, des mises en place d'automatisme. Merci beaucoup. Euh, une question peut-être indifféremment euh, sur, le, sur le cas d'usage Ralis, mais plus généralement, éventuellement pour lui. Euh, quelle est la part de, du change management euh, dans le cadre d'un projet, donc avec peut-être la partie euh, idéation la partie euh, réflexion en amont Il ah, y a un, un point important, c'est que le, le, le, le RPA passe par une forte collaboration entre, entre le métier et, euh, et l'IT. Loïc, ce serait peut-être intéressant également d'avoir votre retour là-dessus, mais il y a une phase euh, d'études qui, euh, qui est importante, euh, pas forcément très volumineuse, mais qui demande de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on automatise et surtout quel est l'objectif recherché dans l'automatisation? Comment est-ce qu'on veut créer de la valeur autour de l'automatisation pour soit améliorer une relation avec nos clients ou transformer, accélérer une transformation digitale ou effectivement transformer la manière dont on dont dont travaille les collaborateurs en entreprise? Mais effectivement, il y a une part importante d'être de, de, capable d'adresser de, de, le sujet avec les métiers pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va automatiser, comment on va le faire et quel sera l'objectif. Pour... Il peut exister des craintes, effectivement, si la communication n'est pas, pas bonne autour de, du sujet de l'automatisation. Oui, et en complément, euh, enfin, dans notre cas de figure... Euh, enfin, le... Management en fait ne se pose pas vraiment, puisque on parle de reprise de données, donc on évite aux utilisateurs de faire beaucoup de saisies. Donc voilà, donc l'automatisation via un robot s'explique très très rapidement. Merci à tous. Euh Le, donc le, le, on, va, on va terminer cette, ce webinaire. Peut-être une petite, j'ai une petite question qui est posée pour savoir si le talent utilise pour ses propres problématiques internes euh, UiPath euh, et RPA aujourd'hui. Euh, alors c'est une très très bonne question et je vous répondrai ultérieurement. Je ne sais pas pour l'instant vous répondre à cette question. <rire> voilà. Euh, voilà, on vous a présenté un ensemble de scénarios, il y en a beaucoup d'autres. Euh, J'espère que, que le contenu de ce webinaire vous a plu. Euh, la vidéo du webinaire est disponible sur le site en replay, vous allez avoir un mail en ce sens. Sur demande, la vidéo de la démonstration que vous avez eue du, du contexte euh, du White Pass plus vif peut-être éventuellement disponible donc sur demande ainsi que le support qui a été mis à votre dis qui peut être mis à votre disposition euh, voilà et euh, je tenais donc à, à remercier bien évidemment Loïc pour son implication et dans le projet et dans le webinar aujourd'hui ainsi que Alice je remercie Louis et UiPath et je remercie également Maïla, Julien Rachid Pierre Jeanne et toute l'équipe pour le travail fait euh, au nom de Talent. Contactez-nous si vous souhaitez aller plus loin sur la RPA. Avec votre entreprise, nous restons à votre disposition. Et évidemment, je vous remercie encore. Bonne fin de journée. Au revoir.